Salut les amis, bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer la review de Warhammer Plus, le nouveau service de streaming de Games Workshop. Donc le slogan c'est plus de Warhammer plus souvent. On va voir si ce nouveau support que nous propose euh, notre éditeur préféré vaut le coup. Je vais vous analyser ça tant sur le fond que sur la forme. On reviendra aussi au début dans un contexte, le contexte qui peut préface l'arrivée de ce nouveau service sur la politique de Games Workshop. Euh, donc, bienvenue dans cette vidéo. Je vous fais immédiatement la punchline, les amis. Pensez à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche, à nous rejoindre sur Facebook, Instagram. On a aussi le site creativewargame.fr. Vous avez plein euh, d'affiliations incroyables. Si vous voulez acheter du matos, c'est dans la description. Voilà, c'est dit, on passe de suite. Euh, au cœur de la thématique puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai lancé un sondage sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Vous avez pu poser des questions. Voilà, ça, tout ça semble, semble intéresser beaucoup de monde. Et puis là, on est vraiment dans le cœur, euh, on est au centre au centre vraiment de l'activité, de la nouveauté de la part de Games Workshop. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parlera du contexte. Après, on ira faire un tour sur euh, évidemment Warhammer TV avec bah, ce qu'ils vont nous proposer en contenu vidéo, série animation et bien plus encore. Et on, ça n'a pas été énormément mis en lumière, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les à côté de ce service. Euh, on parlera aussi rapidement du Warhammer Vault. Et, euh, et puis, bah, et à la fin, je vous donnerai mon avis global sur, euh, sur, euh, bah, sur Warhammer+. Voilà, globalement. Le contexte. Le contexte, euh, c'est que c'est un nouveau support pour euh, Games Workshop, sur lequel on ne le connaissait pas. Euh, le support, on va dire, euh, le support série, animation, vidéo. Et puis maintenant, bah, l'exploitation aussi. De, bon Le tuto peinture, on connaissait déjà sur Warhammer TV, mais là maintenant, on a du rapport de bataille. Donc, on vient avec un nouveau support pour Games Workshop. On va être euh, et ça va être vraiment là ce qui va encadrer ma, cette, cette review. C'est je vais je vais le faire sous le, sous l'égide de l'honnêteté. Vous savez que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Games Workshop. Je suis pas reviewer de, de cette de cette marque de, de, de games euh, et je vais pouvoir vraiment vous donner très honnêtement mon ressenti sur à peu près tout, euh, surtout même d'ailleurs sur pas à peu près tout sur la totalité de, de ce qu'on va aborder. Je vais vous donner mon mon ressenti. Euh, le plus honnête possible, euh, parfois d'un point de vue du fan de la licence, parfois d'un point de vue du créateur de contenu euh, de Games Workshop, parfois de la point de vue, bah, là pour le coup, sur tout ce qui va être aspect série animation, moi je suis un consommateur de séries euh, d'animation, donc c'est quelque chose qui m'intéresse, d'un point de vue amateur évidemment, mais ça m'intéresse. Donc il y a différents points de vue sur lesquels on va pouvoir poser une perspective sur ce que nous propose ce service Warhammer. Plus. Je vais essayer d'être le, le bah, d'avoir le, le, plus, le plus large champ de vision possible pour essayer de comprendre tout ça. Je dirais qu'il faut remonter euh, à la fin de Warhammer Battle pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer avec Games Workshop. La fin de Warhammer Battle, l'arrivée des Age of Sigmar et, euh, et après l'arrivée de la V8, de la V2 des Jobs of Sigmar, de la V9 et maintenant de la V3 des Age of Sigmar. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé Je pense qu'on a avec la, la fin de, de Warhammer Battle… Euh, je pense que c'est le, le premier signal qu'on a sur le fait que Games Workshop veut euh, récupérer la propriété intellectuelle de tout son univers. L'univers Warhammer Battle est empreint d'un univers de fantasy qui, est, euh, qui appartient à tout le monde. Les elfes, les nains, les orques, tout ça, c'est pas à Games Workshop. Ils s'en sont inspirés comme beaucoup beaucoup de licences. Warcraft, Starcraft, euh, des séries, des, des, des films, des romans. Voilà, tout le monde s'utilise cette mythologie, euh, cette mythologie fantaisique hein, qui, qui est un, un, un bien commun, on va dire. Et, et j'ai vraiment eu l'impression qu'en fait, euh, la fin de Warhammer Battle, c'était aussi ça. Et l'arrivée des of Sigmar, c'est-à-dire que Games Workshop mettait fin à, à un univers commun que tout le monde pouvait exploiter et s'approprier la totalité de son univers et le recréer, le refaçonner. Euh, et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là, à partir de la fin de, de Warhammer Battle et l'arrivée d'Age of Sigmar, qu'on a vu la refonte notamment de tous les noms. On a vu disparaître euh, bah, les orques, les elfes et même à 40K. On a vu disparaître les Eldar au profit des Craftworld. On a vu disparaître la garde impériale au profit de l'Astra Militarum. On a vu disparaître les orques au profit des Zorucs, euh, les Contes Vampires, etc. Et on a même eu la disparition de, je pense, ce qui tend à être, et notamment les Bretonniens, hein, ce qui tend à être des... Hum, des armées où ils ne pouvaient pas imposer un, une propriété intellectuelle là-dessus. Et, euh, et je pense que, très honnêtement, à partir du moment où on passe ce palier-là, je ne sais plus, c'est 2015 ou 2000, 2015, je pense, le la, 2015-2016, l'arrivée d'Age of Sigmar, euh, je pense que déjà ce qu'on est en train de voir maintenant est déjà dans les cartons. Évidemment, c'est un gros projet pour Warhammer. Euh, pour Games Workshop, le projet Warhammer+, Plus, donc forcément, ça ne s'est pas fait il y a un an. C'est un projet qui date. Donc, à mon sens, il y a déjà depuis euh, 4-5 ans, euh, on a, enfin, Games Workshop a repris la main sur son univers et prévoit ce qui est en train d'arriver maintenant. Et notamment, bah, pour ceux qui ont suivi un petit peu sur ce qui s'est passé sur, euh, sur les réseaux, sur YouTube essentiellement, et suite à la publication de Games Workshop et de la remasterisation de leur on va dire de leurs normes juridiques et l'exploitation de la propriété intellectuelle. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi cette polémique là, bon, bah Games Workshop a, a remodifié un petit peu leur approche de ça et de ce qu'ils laisseraient faire à la communauté avec leur univers. Et ils ont clairement dit qu'ils ne souhaitaient plus que euh, d'autres créateurs de contenu exploitent leur univers et génèrent des fonds avec. Euh, nous, on n'est pas très impacté par euh, par ça en sur la, la la communauté francophone, parce que des gens ne faisaient pas ce type de contenu, et hein, on parle là de... de, de, de de fan movie, d'animation, de, de, etc., qui n'étaient pas faits par le staff de Games Workshop, mais qui généraient des revenus. Hein. On sait que Astartes, euh, le gars a levé plus de. de j'ai pas les chiffres exacts, et très honnêtement, j'ai pas été enquêté, mais de ce que j'ai entendu, il y avait plusieurs milliers d'euros qui étaient levés par mois pour Astartes, et très honnêtement, ça allait valer parce que le truc était assez ouf. Euh, mais il y a, a d'autres projets. Le, le dernier en date, c'était Chaos Rising, euh, qui était un système. C'était un, un projet d'un film basé sur l'univers, pour le coup, de Warhammer Battle, mais qui appartient. Toujours à Games Workshop, et c'était un projet de mettre en place un film, un vrai film avec des vrais acteurs, euh, et qui passait par une plateforme de financement participatif. Et donc les mecs bah, se sont retrouvés bloqués par ces nouvelles normes qu'impose Games Workshop sur la propriété intellectuelle. Donc euh, ils ont continué leur projet, mais du coup en enlevant un petit peu toutes les références à l'univers de games. Donc euh, ça a eu un impact assez important à quelques jours, semaines, du lancement de Warhammer Plus. Donc là, on est au début du mois d'août, je pense. Euh, et il y, eu, euh, bah, y a eu une vraie polémique autour de ça. Moi, je vais vous donner mon avis là-dessus. Très honnêtement, euh, c'est leur univers, c'est leur licence. Et on ne peut pas, euh, pas aujourd'hui reprocher à Games Workshop de vouloir reprendre en main la totalité de leur univers. Et comme je l'ai dit au tout début, je pense que c'est un projet qui arrive sur le long terme. Et, euh, et donc voilà, maintenant c'est vrai que ça laisse un peu sur le carreau euh, des gens qui bossent euh, pour leur communauté, hein, qui développent la fanbase des univers Games Workshop depuis déjà de nombreuses années. Là, ça les laisse sur le carreau. On a entendu dire, et, et, et c'est vrai d'ailleurs, puisque sur Warhammer Community vous avez les vidéos d'Astartes, que Games Workshop de toute façon a été récupéré certains de ces créateurs de contenu qui étaient les plus talentués pour les intégrer dans leur staff. Donc. Euh, ils ont quand même euh, été corrects vis-à-vis -vis de certains. Après, bon, je n'ai pas les détails avec d'autres. En tout état de cause, ça a créé une polémique. Moi, je vous donne mon avis là-dessus. Pour moi, euh, c'est leur univers. Donc, ne pas souhaiter à ce que d'autres euh, se l'approprient et en génèrent des, des, des revenus, ça, ça se comprend. Hein. C'est ce que font Marvel, c'est ce que font Disney, c'est ce que font toutes les marques en vérité, hein, tout simplement. Euh, et du coup, je rebondis immédiatement sur une question qui m'a été posée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, etc. C'est est-ce euh, que nous, on est en danger vis-à-vis -vis de ça euh, non, pas du tout. Pas du tout pour euh, deux raisons. Déjà, la communauté francophone est beaucoup moins impactée que la communauté anglo-saxonne euh, parce que bah, Games Workshop ne s'intéresse pas énormément à la communauté francophone. C'est pas une, une grosse part de marché dans, dans, dans, leur, euh, dans leur business plan, hein, clairement. On est, on est une petite communauté parmi, euh, parmi tout un tas de fans. Donc, euh, on n'est pas leur priorité et surtout, bah, actuellement, on n'a pas de Warhammer Community FR. Je vous rappelle qu'aujourd'hui en Europe, vous avez un Warhammer Community euh, anglais et un, War, un Warhammer Community euh, allemand. Vous n'en avez pas en France. Donc déjà, ça donne un petit peu la tendance vous dire qu'on n'est pas, pas une priorité. Euh, donc, donc, sur les créateurs de contenu français, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'en gros, euh, Games Workshop ne propose rien. Euh, à la place de ce que nous on fait donc on n'est pas on n'est pas inquiété euh, ça pourra devenir inquiétant quand on commencera à voir arriver un warhammer community france voilà Là, on pourra commencer à s'inquiéter sur ce qu'on fait maintenant je descends d'un palier en disant ce que nous on fait aujourd'hui ce que nous on fait c'est du rapport de bataille de la review de, de codex etc et en gros game workshop shop peut pas faire grand chose contre nous puisqu'en fait on se filme à jouer un jeu donc euh, hormis euh, hormis bah, fédérer une, une communauté autour de leur jeu, on, on ne leur prend pas de part de marché. Donc je veux dire, on n'est pas un ennemi de Games Workshop et même s'ils venaient à faire un Warhammer Community France et même s'ils venaient à faire des rapports de bataille avec un sous-titre en français, parce que ce n'est pas le cas sur Warhammer TV, euh, nous, on n'est pas mis en porte-à-faux. Il y a peut-être d'autres chaînes euh, francophones qui seraient peut-être plus en difficulté par rapport à ça. Euh, ils prendront la parole, ils prendront pas la parole, euh, peut-être qu'ils s'en moquent, tout simplement, je sais pas. Très honnêtement, je sais pas et je ne veux pas parler à leur place. Maintenant, nous, en tant que Creative Wargame, on n'est pas du tout inquiétés par ce qui se passe. Euh, voilà. Euh, évidemment, il faut qu'on l'anticipe quand même. Dans, dans, dans, notre, façon, dans notre approche, il faut qu'on l'anticipe. C'est pour ça que de plus en plus sur la chaîne, vous allez nous voir jouer, euh, je pense, avec des rapports de bataille, avec des Kuntaz, nous voir travailler avec euh, des créateurs de figurines, euh, figurines alternatives on va de plus en plus développer ça pour euh, ben pour ne pas être que sous le giron de game search voilà ça c'est vraiment une parenthèse par rapport à cette review euh, ce qui nous amène immédiatement donc euh, voilà j'ai répondu à la question qui avait été posée sur les réseaux ce qui nous amène immédiatement à la review de, euh, de ce service voilà donc quand on arrive sur la page euh, warhammer community hein, c'est vraiment en gros c'est l'actualité de warhammer c'est de warhammer community c'est warhammer plus plus de Warhammer, plus souvent. Bon, voilà, on est saut. Donc, moi, j'ai souscrit, évidemment. Hein, donc, j'ai suivi le petit processus de souscription. Euh, vous avez deux, deux options hein, celle à 5,50 euros par mois ou celle où vous payez directement un abonnement à l'année à 55 euros. Vous économisez donc deux mois. Euh, j'ai préféré prendre, moi, pour ma part, j'ai pris l'abonnement mensuel parce que c'est sans. Euh, on, peut le, on peut désinscrire à n'importe quel moment. Et très honnêtement, la, la capsule qui nous a été donnée en lecture libre avant la publication pendant 24 heures, donc un, un épisode de Hammer and Bolter en, en animation, euh, m'a pas emballé du tout. Donc euh, là, ce premier... Euh, ce premier mois pour moi de, de, de, de, sous de souscription est plus un, un soutien parce que malgré tout ce qu'on dit, qu'on soit pour, contre, la politique, etc, etc, c'est mon univers préféré, c'est mon éditeur de jeux préféré et euh, s'il y a des choses qui sont belles et qui se profilent, euh, bah, j'ai envie de participer, de faire partie du truc et de toute façon, euh, j'ose espérer qu'il va y avoir plein de bonnes choses sur Warhammer+. Plus, donc, j'ai pris mon abonnement mensuel, mais j'ai pas envie de m'engager sur une année euh, pour l'instant. Donc euh, voilà, on souscrit, euh, on souscrit, on est content. Euh, en gros, on nous propose euh, de choisir entre deux figurines. Donc, moi, j'ai pris le, le Ruc. Euh, Voilà, l'autre, c'est le Vindicar. Hein. Tout le monde a vu la photo, je ne vais pas, pas revenir là-dessus. Et, euh, et puis bah, voilà, après, euh, vous avez accès aux différents, aux différents services. Alors, je vais vous amener directement sur les différents services euh, que, que, nous propose, euh, que nous propose Warhammer+. Plus. Donc, vous allez avoir accès euh, à Warhammer TV, donc sur lequel vous allez retrouver tout ce qui est vidéo. Okay. Ça, c'est Warhammer TV. Vous allez avoir accès à Warhammer Vault. Okay. Là, on reviendra dessus. Et vous allez avoir accès à l'application, euh, mais globalement, ce n'est euh, pas vraiment une spécificité du Warhammer Plus, l'application. Euh, je vous laisserai regarder un petit peu ça plus en détail. Moi, je ne me suis pas penché dessus. Euh, leur application de, de, de, de list building, il euh, y en a d'autres qui existent. Et moi, je ne passe pas trop par ce genre de, de, de support. Je, je suis très basique avec un, un truc Word où je fais des copier coller etc. C'est plus simple pour moi. Et l'application ne me, me sauce pas des masses. Donc, euh, donc, voilà. Évidemment, quand on commence son abonnement à Warhammer TV, on se rend immédiatement sur euh, la partie... Euh, la partie stream hein. donc euh, la partie stream elle nous propose quoi elle nous propose un premier épisode de blue euh, donc de angel of death donc l'épisode qui est Blood and duty on nous propose trois épisodes de hammer and bolter donc euh, assez intéressant le choix on va dire éditorial qui fait penser un peu à Black Mirror pour ceux qui suivent, je vais sans doute un peu tout du long hein, vous, vous claquer des références séries etc qui, qui me sautent et voilà mais c'est à Black Mirror c'est à dire c'est des épisodes qui sont complètement distincts les uns des autres et qui nous racontent une histoire. Dans l'univers, dans le 41e millénaire ou dans l'univers des Joe Sigmar. Là, en l'occurrence, c'est que trois épisodes euh, sur Warhammer 4000 40 Donc, on est plutôt sur le côté bolter que sur le côté hammer. Hein euh, voilà. Mais donc, on a, on a trois épisodes, dont un qui a été euh, diffusé gratuitement euh, 24 ou 48 heures avant le lancement du truc. Euh, ensuite, on retrouvera deux tutos peinture, les Masterclass Citadel euh, une sur peindre la peau et l'autre sur le dégradé dans le frais. Donc voilà, on revient, je reviendrai dessus plus en détail après. Et ensuite, on va retrouver deux rapports de bataille, un 40K et un OS pour le coup. Donc, Ultramarine Necron en 2000 points et un Stormcast Eternal contre les Orucs. Euh, voilà. Autre petite chose, je vais revenir dessus en détail. Hein. On a aussi, et ça j'ai été très agréablement sur, surpris de découvrir ça sur leur service, c'est le Learn to Play. Donc, c'est en fait une série de vidéos. Donc, je vais me balancer quelques petites fleurs à work et à moi. Puisqu'en gros, c'est ni plus ni moins que nous, ce qu'on a fait avec les Warhammer Academy, hein, c'est des tutos euh, d'apprentissage des règles en phase par phase. Donc là, nous, on l'a fait pour Warhammer euh, 40 000, vraiment tel que Games Workshop le propose maintenant. Donc, c'est assez, euh, assez gratifiant pour nous parce qu'on voit qu'on était dans le juste euh, en termes d'approche de, de, de, pédagogique du jeu, puisque Games Workshop a décidé de faire la même chose. Enfin, ils ne nous ont pas compié mais je veux dire, ils ont la même approche. Donc, c'est gratifiant pour nous de voir qu'on était dans le juste... Euh, voilà, avec le phase par phase, le séquençage tour par tour, après la phase de commandement, la phase de mouvement, etc. Je vous invite à retrouver d'ailleurs, on, euh, on en est actuellement, nous, à l'épisode 8, si je pas de bêtises, on a fini la phase de combat. Le prochain arrivera bientôt et c'est la phase de morale. Euh, donc voilà, donc ça, ce, ce contenu-là est, euh, est en anglais, sous-titré français, je le précise. Donc euh, tout ce contenu-là est sous-titré français, et puis c'est bien, bon, 40 000 les tutos m'intéressent pas trop parce que je connais très bien le jeu euh, mais en revanche après il y a plein d'autres bah, il y a toutes leurs autres licences hein, et notamment les plus petits jeux notamment Kill Team notamment euh, Underworld, Blood Bowl ou encore Necromunda, Warcry donc euh, c'est très très cool d'avoir ça ça franchement euh, gros big up et surtout euh, à la fin vous retrouvez aussi tous les enfin, c'est pas surtout d'ailleurs vous retrouvez tous les euh, tous les tutos peinture qu'on avait déjà sur Warhammer TV voilà bon très honnêtement on a beau enrober le truc avec des tutos, des machins, les trucs, hein, c'est génial. Ils nous ont balancé les trois cinématiques qu'on retrouve un peu partout. Euh, bon, c'est très cool. Je pense que tout le monde va venir pour découvrir les séries et les, euh, les petits films d'animation. Et c'est là que, très honnêtement, il y a déception. Il euh, y, y a déception. Euh, on va commencer par Angel of Death, qui, à mon sens, pour moi, hein, est le... Euh, je dirais le plus prometteur sur ce que j'ai vu pour l'instant. Euh, je vais vous le mettre. Je vais être play hein, sur le truc. Euh, je vais pas vous faire dérouler. Je vais pas vous faire dérouler évidemment pour pas me faire strike. Je ferai pause. Je vous montrerai quelques images. Euh, mais on va dire que première lecture, c'est déception. C'est déceptif, très honnêtement. Euh, pour les raisons qui sont les suivantes, je vais vous donner pour moi les points positifs, les points négatifs. Euh, bah déjà, la qualité d'animation, euh, tout simplement. Donc, euh, vous voyez, euh, vous voyez on est, à mon sens, on est, on est sur de l'animation de jeu PC, quoi. Euh, pas plus. Pas plus. On est sur un épisode de 18 minutes. Euh, mais, euh, mais en gros, en termes d'animation, de qualité visuelle, euh, j'ai été déçu. Voilà. Il y a un choix... Il euh, y a un choix artistique qui est d'avoir gardé le noir et blanc, et puis avec, il bah, n'y a que les armures des Blue Angels qui sont colorées, ce qui nous fait penser aux, aux univers notamment comme Sin City, pour ceux qui ont vu. Euh, du, en fait, j'ai du mal, à, quand je vois le, le rendu, je ne sais pas si c'est un, un vrai choix artistique ou si c'est une, une, un chemin de facilité qui est pris. De façon à ne pas avoir à faire de coloration derrière. Je pense que c'est plus un choix de facilité, très honnêtement. Pourquoi Parce qu'il y, y a un vrai manque à gagner sur l'immersion. Euh, sur l'immersion qui est créée. Euh, la bande-son est quasiment inexistante et, euh, et pas du tout entraînante. Alors qu'on sait que sur ce genre de truc. On a besoin d'être pris, d'être baigné dans un univers, d'être en immersion totale, voilà, de fermer les rideaux, de se mettre dans le noir et de vivre le truc. On a besoin de bande-son, c'est indispensable pour vivre le truc, pour vibrer avec les émotions. On ne l'a pas du tout, voilà, ça c'est clair. Donc là, il y a un gros loupé à mon sens. Euh, tout ce qui est environnement, on va dire, bruit, bruitage, voix, etc., c'est pareil, euh, plutôt déçu. Euh, le, là, le, le début là, on a cette petite scène préquelle, le mec il jette son Storm Bolter, on a l'impression qu'il jette un caillou par terre euh, et après tout ce qui est bruit d'environnement, c'est très silencieux alors qu'on a normalement des mecs de 3 mètres qui font 250 kg dans des armures énergétiques qui se déplacent, ça devrait être, euh, voilà, ça, ça devrait être lourd. on, on C'est très très bien fait dans la Star Test d'ailleurs. Hein, pour ceux qui ont vu le petit film d'animation, on, on était dedans grâce à ça hormis la qualité visuelle qui est incroyable on, a, on était dedans grâce à ça grâce, à, grâce au bruit grâce à l'environnement voilà on, on nous recrée un univers là la peau de mes rouleaux l'univers qui est recréé euh, donc, donc voilà ensuite euh, ben ensuite euh, rien de plus à dire euh, -ce que, si ce n'est que sur, le, sur la forme c'est déception sur le fond c'est là où je, où je pense que peut-être de, de ce que j'ai vu hein, des deux enfin des des deux micro-licences, hein, Angel of Death ou Amuran Molter, pour moi, Angel of Death est plus prometteur, c'est que là, on nous raconte une histoire. et euh, On est venu chercher des codes, un petit peu des codes euh, actuels pour les consommateurs de séries, de, de tous ces univers-là, où on va euh, commencer à découvrir des personnages. On, on veut créer une histoire, on veut créer des identités, on veut pouvoir euh, apprécier ou détester des, des, des, des individus. Et, et ça, je pense que pour le coup, c'est c'est très bien qu'on ait ça, parce que je trouve que ça manque un petit peu toujours dans les univers. C'est Grimdark, c'est la guerre, euh, il voilà, y a des batailles dantesques, etc. Donc euh, ça justifie hein, le jeu derrière. Euh, mais on a envie de voir aussi, comme dans les romans, notamment pour ceux qui ont lu les résidus. Moi, j'ai lu que les résidus Mais euh, pour, pour ceux qui ont lu les résidus etc., on, on suit des personnages et ça, c'est cool. Donc là, euh, dans... Angel of Death, on suit des personnages et j'ai apprécié. Ça pour le coup j'ai apprécié. On suit ce personnage là qui est un... un j'ai pu, pu les noms, hein, mais euh, qui a un, un Astartes euh, du chapitre Blue d'Angel. Euh, et puis on commence aussi à en suivre. J'aime bien ces, ces mécaniques de, de, de contenu croisé, de chemin croisé, où là on suit pour le coup là, cette, cette une espèce d'amiral de, de bateau, enfin de, de barge interstellaire de, de l'Imperium. Là, on la suit dans son rôle de commandement. Euh, pour l'instant, l'histoire, c'est une mise en bouche. Hein, et de manière assez générale, quand on commence une série, on nous pose un décor, on nous pose un univers et on va évoluer dedans. Donc, euh, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il qu y ait des trucs de fou dès le premier épisode. Euh, là, pour le coup, c'est plutôt bien fait. Ce n'est pas incroyable, mais c'est plutôt bien fait. On découvre les personnages, il y a une identité, il y a des vraies discussions, il y a des dialogues. Petit bémol sur les voix, j'ai trouvé qu'il y avait des voix qui n'étaient pas à la hauteur en termes de… C'est de la VO en plus, hein, donc c'est là où normalement on, on tire vraiment la quintessence de, euh, de, de, de, de tout ce qui va connecter euh, l'émotionnel avec euh, les voix et, et ce qui retranscrit l'émotion des acteurs. Il euh, y a des voix, c'est pas ouf. Hein. Très honnêtement, j'ai l'impression qu'ils auraient été chopés un ou deux stagiaires qui traînaient dans le coin. « eh, Toto, viens, il faut faire euh, la voix d'un tel. » Donc euh, voilà. Et ça, encore une fois, on rentre sur le la forme qui à mon sens est, est négligée et, ou alors euh, est bâclée ou alors n'est pas à la hauteur encore une fois là je me positionne comme un amateur de séries de, de, de, de, de films et qui a une attente vis-à-vis -vis de la qualité voilà après euh, voilà, regardez, vous avez vu sa tête à lui il get ça voilà. c'est pas ouf c'est pas ouf voilà, on va être honnête euh, mais on a une petite histoire qui commence à se profiler ça dure 18 minutes, euh, je vais pas vous spoiler le truc, donc, euh, donc voilà. À suivre, j'ai fini le premier épisode, je me suis pas dit wow, « Waouh, vivement le deuxième ». quoi. Je me suis dit « Ouais, bon, euh, je vais voir ce qu'il y a d'autre sur la chaîne, est-ce que, est, est que ça vaut plus le coup ?» Voilà dans quel état d'esprit j'étais. Et ça m'amène à… Ce ce que je voulais aborder notamment dans cette review, c'est qu'à mon sens, euh, pour l'instant, ce que nous propose Games Workshop, c'est pas du tout un produit d'appel pour faire venir des gens dans l'univers de Games Workshop, C'est pas du tout ça. Euh, c'est vraiment euh, du contenu pour les fans. Là, ils s'adressent directement à leur fanbase. Euh, il faut être un initié de cet univers-là parce que là, ce qu'ils nous ont fait ne nous amène pas du tout dans l'univers, vraiment pas. Euh, il faut déjà baigner dedans pour pouvoir vraiment profiter de, de ce contenu-là. Euh, donc voilà pour Angel of Death je suis curieux de voir la suite, j'espère que ça va s'améliorer, je me dis c'est le premier c'est leur premier pas dans ce type d'animation euh, il y a déjà eu des gros fails hein. on pense tous à je crois que s'appelait Ultramarine ou Space non c'était Space Marines, l'énorme daubas qu'il y a maintenant quelques années euh, ils avaient déjà fait des gros fails, là je pense que euh, personne ne les pardonnera de, de, de faire de la dobe euh, maintenant qu'ils ont euh, tout toutes les cartes en main pour nous faire une tuerie quoi parce que là vraiment il y a, ya une pépite il ya une pépite qui se profile pour tous les pour tous les gros fans de la licence et j'espère que ça va être exploité à bon escient pour l'instant à mon sens ça l'est pas encore ensuite on retrouve les trois épisodes de hammer and bolter donc là ce sont des animations en 2d hein. c'est du je sais pas exactement comment ils travaillent ça évidemment ça se travaille à l'informatique hein. c'est pas du, du dessin animé euh... Bon, alors très honnêtement, je vais être un peu dur encore, hein, mais euh, le premier qu'ils ont montré là sur les 24 heures, c'était « Old, old Ball Highs qui nous racontait l'histoire de Gascule et de Yarrick. Euh, très honnêtement, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça très très moyen. Et maintenant que j'ai vu les trois disponibles, bah, je trouve que c'est le mieux des trois. Voilà. Euh, tout simplement parce qu'ils euh, racontent une histoire qu'on a envie de connaître plus en détail, qui est l'histoire de Gascule et Yarrick. Et c'est là où... J'espère que ça va suivre par la suite parce que pour l'instant ce n'est pas le cas. Moi je pensais vraiment que l'idée des capsules à la Black Mirror, c'est-à-dire d'avoir une capsule vidéo qui est complètement dissociée de tous les autres épisodes et qui se regarde comme ça, j'aime beaucoup l'idée. Très honnêtement, je trouve ça très très original. Euh, et ce que j'aurais aimé voir, c'est qu'on me raconte des histoires du fleuve de Warhammer 4000, des trucs euh, qui se sont passés dans les bouquins, des choses qu'on où on a envie de le voir en image, on a envie de voir les résidus russes en image, on a envie de voir des affrontements bah, tels que Yarik, Gascul en image. Donc euh, je pensais vraiment, je trouve l'idée très bonne, mais j'aurais pas choisi, de, de, je ne serais pas allé dans la direction de là, on a, donc on a Death End qui nous raconte l'histoire d'un inquisiteur euh, et on a Bound for Greatness qui nous raconte l'histoire d'un scribe qui compte des bouquins. Euh, cet épisode-là, c'est une purge sans nom. Très honnêtement, j'ai regardé trois minutes et après, j'ai fait des survols toutes les 30 secondes. Et puis après, j'ai dit, oh, c'est bon, ouais, vas-y, remballe, c'est de la domme. Donc, euh, donc voilà. Et, et pour le coup, bah, on a celui avec euh, Gascule et Yari qui est, à mon sens, le plus intéressant euh, parce qu'il nous, nous raconte l'histoire. Moi, pour le coup, j'aime euh, l'univers, mais je ne suis pas un grand grand, grand fan de fluff. Et là, pour le coup, pour moi, c'est du lore, hein, c'est du lore en barre. Allez, incroyable. Euh, et là, pour le coup, on, on me raconte une histoire que j'ai envie de connaître parce que je la connais dans le jeu, mais pas dans ses spécificités, dans ses détails et là, on nous la raconte dans les détails et c'est très intéressant. Enfin, dans les détails, sur un, un créneau de 20 minutes. Et là, pour le coup, c'est très intéressant, je trouve. Euh, mais on a un souci, encore une fois, d'animation. Je rappelle quand même euh, à Games Workshop qu'on est en 2021 et que même s'ils se reposent sur euh, leur euh, fidèle fanbase, euh, ils ne peuvent pas arriver avec des animations euh, bas de gamme où c'est bâclé en se disant « ouais, de toute façon, c'est cool, les mecs, ils aiment notre univers, on est les seuls à le faire. Voilà. » J'ai je, je, un, un petit peu j'ai un petit a priori par rapport à ça parce que ça ressemble à, à, à cet état d'esprit, plus positivement bien sûr, mais ça ressemble un petit peu à cette approche et, et ça me... Ah, voilà, ça, me, ça, me, ça, me, ça me maracle un peu quoi, pas c'est pas incroyable. Euh, voilà Après, euh, on a trois épisodes sur 40K. Moi, je serais très curieux de découvrir ceux de Age of Sigmar parce que pour le coup, l'univers m'est très inconnu, je dirais. Euh, voilà. Et après, euh, même critique que sur Angel of Death, sur la forme, pour moi, c'est très moyen moins. C'est moyen moins sur la forme. Euh, comme je le disais, on est en 2021, maintenant, on est habitué à voir des, des animations, on est habitué à voir des séries, on est habitué à voir des choses d'une grande qualité et qu'aujourd'hui, la licence Games Workshop arrive avec ce produit-là. On a une grosse attente. C'est pour ça aussi que moi, j'ai une vraie déception sur euh, les quatre épisodes qu'on qu nous propose. C'est qu'en fait, j'avais des vraies attentes. J'avais des vraies attentes de découvrir ça et euh, ça ne m'a pas saucé. Donc voilà, j'attends de voir la suite. J'ai pris un abonnement pour ce mois-ci. Très honnêtement, je le garderai pour le mois prochain. Euh, je suis curieux de voir s'il y en a des choses qui vont apparaître au courant du mois, même si j'y crois pas trop. Et euh, je suis curieux de voir la suite, voir ce que ça donne. Euh, je vais laisser, je pense, 2-3 mois courir cet abonnement-là, voir s'il y a des choses intéressantes, voir s'il y a des choses qui commencent un petit peu à m'amener dans l'univers. Euh, sinon, je, je taillerai la route parce que pour moi, on, on vient pour ces séries d'animation, pas pour le reste. Euh, et à mon sens, le reste devrait être, euh, devrait être quelque chose que Games Workshop propose euh, librement euh, sur Warhammer TV YouTube. Et d'ailleurs, on va y venir parce qu'en vérité, euh, bah les... ce qu'ils propose à côté et qui est exclusif au euh, Warhammer Show avec les masterclass de peinture et les rapports de bataille, bah là, ce contenu-là par contre est d'une extrême qualité. Là, pour le coup, les, euh, les tutos sont extrêmement bien faits, sont didactiques, sont sous-titrés très sont pas sous-titrés en français. Les tutos et les rapports de bataille n'est pas sous-titrés en français. Donc, euh, ça, c'est un petit peu dommage pour les noms francophones, mais ça reste abordable pour ceux qui, comme moi, ont un anglais correct, euh, qui sont pas bilingues, mais ont un anglais correct, on va dire. Euh mais je trouve là, pour le coup, qu'en termes de qualité, on est vraiment bien. Le, le masterclass sont à la Over fois pédagogique et bien fait. Euh, la jeune fille qui présente, présente bien. On a une petite synthèse technique sur euh, les zones de chaud, les zones de froid, là qu'on voit au début, qui est très bien faite. Euh, le setup est de qualité. On a des rappels sur les couleurs utilisées. Euh, C'est... C'est très bien fait, c'est voilà c'est digne des meilleurs tutos qu'on trouve sur YouTube, euh, sur du tuto peinture en figurine et euh, ça c'est très cool. Donc comme je vous le disais, il y a peindre la peau et il y a aussi euh, peindre le dégradé dans le frais qui lui aussi est très bien fait. Donc là les, les, les deux tutos sont très très très cool, très honnêtement, très grande qualité. Et les deux rapports de bataille c'est pareil, euh, ils sont excessivement bien faits, c'est très proche de ce que fait c'est même mieux, je pense, que ce que fait Play on Tabletop pour ceux qui suivent un petit peu les chaînes anglo-saxons avec euh, le fameux Caron K in 40 minutes où ils font des rapports de bataille en 40 minutes. Et euh, bah là, c'est euh, le, le studio, l'environnement dans lequel ils jouent est excellent. Les figurines sont magnifiques, la table est magnifique, la mise en forme du rapport de bataille est très sympa. Les mecs qui animent sont bien, il y a une caméra zénitale, il y a du suivi des scores. Euh, L'animation est cool, euh, c'est très qualitatif, là pour le coup le rapport de bataille euh, sont très qualitatifs. Après bah, c'est du rapport de bataille Games Workshop, donc évidemment il bon, y a beaucoup de gens qui nous suivent, nous Creative War Games parce qu'on aime bien optimiser, réfléchir, la méta, tout ça. Tout ça. Là pour le coup c'est pas du tout le délire je pense, c'est vraiment euh, on joue plein d'unités, on s'éclate autour de la table et, euh, et c'est très appréciable aussi. Hein pas de sous-titres en français bien sûr sur ce service là non plus c'est un petit peu dommage pour la communauté francophone du coup euh, voilà pour ça euh, comme je l'ai dit après bah il a le système de tuto qui est très cool euh, qui devrait pas être là à mon avis non plus c'est pas un truc qu'on devrait payer je veux dire à partir du moment on, a, on achète un jeu chez eux euh, un warcry à 150 balles euh, c'est pas du luxe que d'avoir un petit tuto euh, plutôt que d'attendre que ce soit des chaînes youtube euh, euh, des scènes YouTube amateurs ou, ou privées qui le fassent à leur place. Donc ça, à mon sens, ça devrait être mis en ligne pour tout le monde parce que c'est très, très cool. Et puis voilà. Voilà pour la partie Warhammer TV, donc globalement déception, à mon sens, sur la partie animation-série qui n'est pas à la hauteur de mes attentes mais qui laisse euh, se profiler de belles choses. C'est comme ça que je le verrai. Euh, C'est le début. On leur laisse. Euh, moi, je laisse à Games Workshop le bénéfice du doute et, euh, et surtout euh, j'ai bon espoir qu'ils arrivent à vraiment exploiter correctement leur licence sur ce type de support. Ils, je sais qu'ils tout le monde sait qu'ils ont les capacités de le faire. Après, je pense une question de moyens. Il y a des choses qu'on ne sait pas évidemment. Ça coûte de l'argent de faire ça. Et puis il y, y a sans doute aussi euh, il va sans doute y avoir assez rapidement un ratio entre le nombre d'abonnements qu'ils ont eu dès le début du lancement et ce qui va se faire, ce qu'ils vont continuer à, à pousser sur le truc, est-ce que ça va être un fail ou pas. Donc voilà, je vais, je vais suivre ça attentivement, mais à mon sens, c'est décep déceptif. Euh, et après, bah, autre, autre déception, on va dire, mais là, c'est parce que c'est la communauté francophone. Et la partie Warhammer Vault, il n'y a rien en français. Donc, la partie Warhammer Vault, en fait, on accède à de la documentation euh, librement. Donc, on a des White Dwarf, on a les Warhammer Vision qui sont un peu une galerie de photos, de figurines, de peintures, etc. etc. Et, euh, et puis, on a aussi des bouquins euh, qu'on qu ne trouve plus. Hein, euh, Sanctus Rich, ça, c'est des, euh, des, des vieux bouquins qui datent de la V8, même de la V7, je crois, Sanctus Rich. Bon, bref, peu importe. Euh, c'est du bouquin de fluff, etc. Euh, mais il n'y a rien. Du tout en français. Voilà. Euh, donc, euh, bah, pff, si, si vous êtes bilingue, c'est cool. Euh, vous avez aucune difficulté. Si, comme moi, euh, vous ne maîtrisez pas parfaitement l'anglais, ça n'a pas un grand intérêt, très honnêtement. Euh, donc voilà, j'ai fait, fait globalement le tour du service, après ça c'est très cool hein, pour les anglo-saxons, euh, c'est hyper intéressant, c'est un peu léger en, en côte du bien que non, il y a les White Dwarfs en plus, qui, qui c'est cool d'avoir les White Dwarfs à disposition aussi. Hein, donc, euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça je pense c'est une galerie qui va s'enrichir rap assez rapidement, ça leur coûte rien, c'est déjà des produits qu'ils ont disponibles, C'est je pense juste le temps de les retranscrire en informatique pour les mettre en dispo sur leur plateforme. Euh, voilà, j'ai fait globalement le tour. Après, comme je l'ai dit, l'application, ce qui rajoute, c'est anecdotique. Euh... 5,50€ par mois. Je pense que faire un comparatif avec un Netflix ou un Disney ou un Amazon Prime, c'est pas pertinent parce qu'on est sur euh, une boîte privée qui a un univers propre. Donc, euh, ce qu'aujourd'hui on va nous proposer dans les univers Games Workshop, on ne le trouvera nulle part. Alors que des séries. Euh, des séries sur Netflix, vous les trouvez partout, les films, etc. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est quelque chose de très spécifique. Donc, on, je ne me positionne pas en me disant « Ah ouais, Netflix, c'est 10 balles par mois ou je ne sais plus combien. Et là, c'est 5 balles par mois et j'ai 4 pauvres épisodes. » C'est pas comme ça que je le vois, très honnêtement. Je vois plutôt comme un lancement d'un nouveau support qui va permettre de développer les univers de Warhammer. Euh, on n'est qu'au balbutiement du truc. Moi, j'avais des attentes parce que bah, c'est un genre, c'est vraiment… Une, support que j'apprécie beaucoup l'animé la série etc donc j'avais des vraies attentes et pour le coup j'ai été déçu euh, mais encore une fois je suis euh, euh, je suis pas dans l'attente mais euh, j'ai de bons j'ai de bons espoirs euh, je suis dans l'espérance qu'on ait un truc qui s'affine vraiment bien et, euh, et qui devienne super intéressant au fur et à mesure euh, ce qui me fait peur c'est que euh, une fois, si le truc vient à se développer, à se qu'on ait une plus grosse qualité de vidéo sur ça, qu'après, le, le prix qui pète, hein, le prix qui augmente, là, on est à 5,50 par mois. On n'est pas à l'abri qu'au bout d'un an, ça passe à 6,50 et qu'au bout de 18 mois, ça passe à 7,50. Voilà, on connaît Games Workshop, de toute façon. On sait comment ils procèdent. Donc là, c'est un produit d'appel. On rentre dans une euh, nouvelle façon d'exploiter l'univers. Euh, voilà, j'ai fait le tour. Il y avait quelques questions sur Instagram et sur Facebook, euh, notamment bah, par rapport à ce dont je vous ai parlé au tout début, sur euh, est-ce que nous, ça nous met en danger Très honnêtement, je ne pense pas. Euh, il y avait d'autres questions sur euh, la, la VO, donc tout ce qui est sur Warhammer TV, euh, séries, euh, pas tout d'ailleurs, pardon. Donc les séries... Et la partie pédagogique, apprentissage des jeux, ça, c'est sous-titré en français. Les rapports de bataille, les masterclass ne sont pas sous-titrés en français. Et le Warhammer Vault n'est pas en français. Donc, est-ce que ça va évoluer Je ne sais pas. Il y aura peut-être aussi une, une observation de la part de Games Workshop sur le taux d'abonnement par pays. Peut-être qu'il pourrait tendre à orienter certaines traductions ou non. Je ne sais pas trop. Là, pour le coup, je ne veux pas m'avancer trop là-dessus. Et, euh, et puis j'ai pas vu d'autres euh, d'autres questions plus que ça. J'espère en tout cas les amis que cette petite review vous a plu. Si c'est le cas, ding petit pouce bleu des familles, ça fait plaisir. Et puis bah on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative War les amis. Et je vous dis ciao et à bientôt.